Carambe, on a 7 matchs avec l'USB, mais record Virmara. C'était un symbole de lutte, mais ce qui intéressait à la gente, autre 2004. Car firme une squadra svizzera, mais le un problème financier. Tando, Cristiano, chute d'une famille n'est pas à pour combien de carrière Karambe a eu la promesse à dirigeants de la firme à OSCB, quand elle est à la Didia, tenez as une parole et piace à la gente. On montre la de blanche. Et par ce geste-là, tu nous démontres que tu respectes nos valeurs culturelles, nos traditions. Et un canaco, à sorte d'une isole paese, colonnée par la fait que certains sentent si s'entendent à Carambe. Riku, à la Marseillaise, et à une interview, ça répond. Je ne me suis jamais senti français. Je sais d'où je viens, où je suis né. J'appartiens à une société qui a son organisation, qui vit avec Dieu et la nature. Je suis de Nouvelle-Calédonie. Je ne joue avec la France que parce que c'est une vitrine pour que le monde connaisse mon peuple et ses problèmes. Ma, Kalkidior Nudo, Je me sentirai toujours de la terre où je suis né, mais en France, on m'a aidé à grandir en gagnant des titres et en défendant le maillot français. Comment pourrais-je ne pas me sentir français également di 1995, Giacomo Chirac appronta una campagna di prove nucleari in un pacifico Tanto Carombe suppone di modo pubblico e avaria domandato di aver esplosato una bomba in una città francese È vero che, da un punto di vista pedagogico, via di bene eh? Ci le Atena in capo che, di 1960 a Francia voleva fare suoi provi nucleari in Corsica di nuovo, all'Argentina. Ma l'elemento di primura che ha fatto che i corti volessero i carambi era la Adriana. A Corsica casana, spirava ed Adriana. E lui si era nel dia maritati in Porte A Porto Vecchio e ailleurs, con Valérie Boz. A Porto Vecchio e ailleurs, con Valérie Boz. Si dice che mentre i stagioni, ni mouvidula ou taren, ni a eu a ni torticoli. Et à Corti ni parlawa. Pas compia, ankuku Adriana, ou scb si ni varara en ligadoui. Porto, -Vecchio, Porto, -Vecchio, Porto -Vecchio.